Et oublie pas, il faut que tu gardes ta garde, hein. il faut pas que tu sois comme ça. Il faut que tu lèves, hein. C'est hey. hyper culé. Moi je te dis, mais. Il faut pas que tu que, que lui l'attaque, oublie pas. Ouais. Si tu en premier, lui aura peur. Il hein. faut pas que ce soit lui qui, qui attaque en premier. Parce que peut-être lui il va te coller une bonne pêche, mec. Tu vas avoir peur après, mec. Mais... Qui, moi On sait jamais. Hein. Je te dis, on sait jamais, mec. Tu peux avoir peur, mec. Mais... Moi j'ai eu peur, mec, je me rappelle, mais quand je reçu la première patate. Poh Aïe Aïe, ça faisait mal, mais. Ah! <rire> après, moi, je commence à avoir peur, oh, mec. Et après, j'ai perdu, quoi. <coughs> ouais, c'est bon. On peut faire la visite pour les profits. Ouais, il y a déjà. Il est tout. Il y a déjà sa sous-posure et là, la vidéo. Alors maintenant, tu accuses le poids de 44 kg 100. Ok C'est dans les poids papier. C'est bon Tu peux descendre. Il hein? y encore le médecin après. Hein? Le médecin. Oui oh. Tu, le dans les vestiaires. Okay. Hein? Là, on rigole plus. Hein? Okay. Parce que si tu veux rentrer à pied, tu te débrouilles. Le patron, c'est moi. C'est personne d'autre, n'oublie hein? pas. Ouais. Tu mets tes chaussures. Hein? Pas, te promener, euh, pas te promener dans les couloirs à la pierre, tout se froid. Quand une femme du réclair, elle est pour mettre tout en haut, elle n'est pas pour mettre à moitié. Hein? Tu le dis. Voilà. Ok, maintenant tu peux te reposer. Tu, es tu restes tranquille. Ouais. 43, 100. Ce est l'heure. 6h30. 6h30. Et on En France. Il faut vraiment que tu te sens le maître. Quand tu es sur tu montes sur le pour la première fois. On a les chaussettes. jusqu'au Une fois que le gang sonne, tu ne le sens plus. Hein? Et à ce moment-là, es, c'est toi. Hein? Ah ouais. On ne laisse pas perdre le premier combat. Hein. Il faut y aller avec le cœur. Ah ouais. Il faut avoir du courage. Hein. Bon, c'est tout. C'est le courage ah, qui gagne. Tout. On va faire courage, on ne peut pas gagner. Il faut te dire qu'en fait, tu es venu pour boxer. n'es pas... pas venu pour faire la bataille. venu pour... Il y a des règles. Voilà quoi, faut les suivre, faut les... Du moment que tu suis ça, c'est parti. C'est ça, le noblard. Vous n'avez pas trop le fatigué. Hein. Respire. Respire bien. Hein Maintenant, tu vas t'asseoir. Tu restes tranquille jusqu'à l'heure du combat. Il y a cinq minutes. Qu'est-ce que tu as Ah, oui. Mieux donner des coups euh, et gagner que France euh, sauve beaucoup et perdre, Toi, ouais. Mieux donner, tu vois. Bon. Alors, merci pour cette question. Je vous remercie, on va et posera dans le coin bleu. Randy Cabrera, de Châtelain de Genève, au point rouge, à Berger, Gilles Diverdor. L'artiste, c'est le fils de Berne. Premier oui, Donne-moi le comme il faut, donne-moi ce coup, crochet percute, mais c'est pas ta fille, j'ai dit qu'il fallait frapper, okay. tu, tu ne frappes pas du tout, hein? alors on y va maintenant, ça, ça tu mènes le combat pour le moment, mais c'est pas assez, c'est Mina. tu peux pas gagner comme ça, c'est pas possible, hein? comme il faut, on donne une comme il faut, ok? Respire. <tousse> dessous j'ai dit faut il tombe dessous oui donne c'est ça qu'il doit faire toujours donner lui l'hypercute l'hypercute il pense pas qu'il y ait un estomac il doit taper l'estomac c'est l'estomac amuse-toi avec l'hypercute l'hypercute l'hypercute Tu l'hypercute tu dans le sortir et le crochet mais tape plus fort tu te... on dirait une, une fille alors pour pas être une fille il faut taper hein? respire bien regarde devant toi bon. allez Il y a pas de c'est bon pour moi c'est pas fini le combat il faut que le combat se termine alors faut y aller maintenant faut sortir ta coquille. Tu oh touches la main. Au boxeur, c'est clair, tu touches la main. Au soigneur, après tu vas dans le coin, tu touches la main à l'arbitre et tu reviens. Si tu gagnes, il n'y a pas de blablabla. Il bla bla. Faut, faut être neutre si tu veux le public avec toi. Si tu fais le... Toi, tu fais le con, tu n'as pas le public. Il faut montrer que tu es intelligent et c'est tout. La boxe, est un sport intelligent. Hein et déclarer vainqueur au point l'unanimité des juges Cabrera de Genève